Y'a toute la casse qu'on est en train de me tenir Oh non mec, je, te, je crois que je te suis Mais non Si Because you're squeezing your face Squeezing your face Mais Des cris les, les frites aussi, oui, c'est ça. Les crêpes. Ah, les crêpes. Tu regardes un peu avec Garito Euh, ouais, vite fait. C'est pas moi. <rire> <rire> <rire> Bonjour ça tous, J'espère que vous allez bien. J'avoue que c'est l'entrée la plus creepy que j'ai jamais faite sur ma chaîne YouTube. Vous m'en avez parlé dans la dernière vidéo. Ce costume fond vert, vous vouliez le voir à l'action. Je sais pas ce que je suis en train de faire, mais c'est pas grave, je le fais quand même. Du coup, je me suis dit, on va mettre le costume fond vert par-dessus. On va mettre le pull rouge par-dessus. On va re-rajouter un casque et on va pouvoir, comme ça, aller sur Omegle oh, et voir tout simplement ce que les gens ont à nous raconter. Donc, c'est parti. Déjà, toujours pour garder l'esprit du croyant, vous et oser, n'hésitez pas à lâcher un like pour ce début de vidéo. Et j'espère qu'on va trouver bah, des sacrés dingueries sur le site d'Omégueul. Oui, oui, oui, ça va bien. Ça va bien, ça va bien. What do you know about France France, I know uh, Turifel. Ouais. Yeah, I know PSG <rire> and I know Messi. Oh, nice, nice. Neymar, papi. And you, where are you from Champs-Élysées, Champs-Élysées. Champs-Élysées, baguette chocolatine oui. Okay, Le fromage, la baguette <rire> Oui, oui. Le Croissant, pas oh, chocolat. Croissant. Non, chocolatine. Chocolatine, il se au chocolat, but the good uh, world. Ah, chocolatine. Yeah. Nice, my friend. Oui. Nice. Oh, euh, euh, vous venez de Tunisie. Ok, la Tunisie représente, oui, oui, oui. Oui, oui. oui. Yes. Nous, nous gagnons vous occupez-moi du 0, 1 0, c'est les feux. Ah là là, mais, mais hey, est... nous être allés en finale Oui, oui, oui. je, je, je m'en <rire> fous, je m'en fous, nous, nous avons gagné C'est la victoire personnelle, c'est victoire c'est ça Ouais oui Bien joué, bien joué Du coup, vous faites quoi là euh, Je suis à la maison, une minute et je vais au lycée Ok, ça marche, ok, ça marche C'est quoi le masque C'est un costume fond vert Pourquoi Tu es un montageur Ouais, vidéo YouTube. Okay, OK. Allez, à la prochaine les gars, merci beaucoup. À la prochaine. Ciao. Allô. Il y a un youtubeur mais, non, YouTube. allô, mais non. Allô. Allô allô. Ouais, attends, oui, on oui, t'entend. Oh, comment vous allez les gars Viens, toi. Vous êtes en cours là Ouais. Attends, regarde, coup. attends. Les gars, attendez. Est... attends, ça ça MDR, je suis mort, mais. Eh hey, les gars, faut suivre le cours, faut pas aller sur Omegle. Mais t'inquiète, t'inquiète. Non, t'inquiète, t'inquiète. T'inquiète. Vous arrivez à gérer les deux Ouais. Non. Il <rire> <rire> y a la vérité qui sort là, je reconnais. <rire> Vous regardez McFly et Carlito blague, blague. Ouais. Vous avez vu l'ouverture ouais. de colis des abonnés ou pas Le dernier, ouais. Vous reconnaissez ça ou pas Ah c'est lui qui l'a fait C'est toi qui l'a fait Ouais c'était mon livre Putain oui. Masterclass Putain Vous les avez aimés du coup le passage dans la vidéo On ça tuer, On ça Oh merci mec Ça fait plaisir Ça fait plaisir <rire> Les gars il y a toute la classe qui est en train de venir Non non non non J'ai pas envie qu'il y ait des problèmes hein Suivez votre cours aussi Oh oh oh ah est... Vous travaillez pas là, vous avez pas des cours? Bah non. si, mais on commence à 10h! Ah ouais! Ah oh, ouais, du coup, en attendant, vous êtes dit, vas-y, on lance un wiggle et on regarde qui c'est qui a. Ouais! Oh. Ok, ça marche, bah en tout cas, passez une très bonne journée et à la prochaine, et désolé pour la WC. <rire> <rire> oh non, mec, je, te... je crois que je te suis! Mais non! Si! T'as déjà vu ce pull rouge quelque part? Oh, mais je sais plus, mais je t'ai déjà vu dans un des shorts YouTube! Ah ouais? Attends, la voix me dit quelque chose en plus! Après, c'est pas une chaîne avec des millions d'abonnés, hein, mais euh... Tu m'as peut-être dit. ça peut voilà, être 20K. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est dans ces ordres-là. C'est Lugia Brasier C'est une bonne réponse. Ouais. <rire> bien joué, bien joué. Et du coup, tu m'as déjà vu dans les shorts et tout euh, passer Mais oui, je t'ai déjà vu. Oh, mais mec. Attends, <rire> je reviens pas. On se retrouve très vite, alors. Oh, merci. <rire> Allez, à la prochaine. À la prochaine. Wow. Oh, wow. wow. hey hey attends, hey. attends une minute. Ouais. Ouais, ouais. Encore euh, sur le YouTube. Lucas Basile, c'est ton chat. Chaîne. Bah, chaîne YouTube, ouais. C'est très gentil, très euh, chaleureux, comme si, comme si, des, des bonnes expressions. Ok, ok, vous êtes allé regarder les vidéos là Oui, oui, attends, attends sur la télévision, je, je te vois ton chaîne. Mais non, vas-y, bon. Un, deux, trois, trois. C'est ton ami Oui, c'est oui, mon bien, ami. C'est ta grand-mère oui. Ouais, exactement. Non, non, c'est une inconnue, c'est une inconnue qu'on a pris en stop. Est-ce que vous avez un message à passer ouais. Oui, je veux... Euh, saluer toute la Tunisie. Et euh, merci à toute la France. Je viens à bientôt. À bientôt Bye. les gars, ça marche. Because you're your face. Squeezing your face? Le... <rire> <rire> ah le concours de circonstance, je suis mort. <rire> j'aime pas ton costume, j'aime pas. En général, normalement, j'ai que le pull. J'ai pas le costume pour vert. C'est toi derrière ce costume? Oui. Oh, mais tu fais des vues. Tu tu perds hein bah t'es connu alors un peu hein. Un petit peu on va dire alors pas ah, beaucoup. Ouais un petit peu. Pas ah, grand chose. Va. En tout cas le Dans, timing euh, J'aime bien ton costume. T'as changé d'avis sur le costume Ouais finalement j'aime bien. Et pourquoi t'as changé d'avis sur le costume Tu dis que le. Mais pas parce que début, finalement ça donne un petit charme ah, ça. Ça fait un mystérieux, un mystérieux et <rire> tout. <rire> mystérieux alors que t'as mon visage sur Instagram et tout. <rire> ouais mais jusqu'à ce que j'ai vu. C'est quoi le top 3 des choses à visiter en Suisse Top 3 des choses à vitesse. Alors il y a les pistes de ski. Ouais. Il y a le lac Léman. Ok. Et tu euh, vas euh, à Chafouz. C'est en Suisse allemande qui c'est grave beau. Ok d'accord. Il y a des il y a des chutes d'eau là-bas. Ok ok nickel bon bah, ça marche je prends d'autres je prends d'autres passez une bonne journée à la prochaine. Moi aussi. Ciao. Oh j'adore. Salut. Salut ça va? Ça va et toi? Bah, ça va nickel. Ah, -ce que tu chantais merci, tu veux l'entendre Ouais, vas-y, vas-y. Vas-y, c'est super je chaud, sympa. Toi. Je suis chaud, je suis chaud, vraiment. My tears got a cold and I'm the ring right. Got all I've been at home. The morning rain close up my windows. And I can see that. at all. Even if I could at all, be right. But your pictures on my road, it remained me. So so <rire> J'adore ton style vieux <rire> Ouais merci beaucoup T'es sur Alors, les réseaux sociaux Ouais je suis sur insta. C'est quoi ton insta Écris ton insta pendant la vidéo Ah c'est sympa, merci frérot Bah vas-y bah, ça comme ça Je t'en fais une du coup Bah vas-y vas-y <musique> Ouais, super, super Je te fais la Corée, je te fais la choré Elle est super, mon gars, elle est super <rire> Tu t'attendais pas à qui elle bas Oh non, j'adore, j'adore, j'adore T'as ton style et tout, c'est bien C'est cool, c'est cool, merci en tout cas, frérot, c'est gentil Bah y'a pas de soucis, bah, passe une très bonne journée, on se recapte Vas-y frérot, porte-toi bien Ciao Ciao Mais du coup, t'es youtubeur Ouais, je fais des vidéos sur Youtube ah oh bah vas-y attends dis-moi ta chaîne ça tombe bien que j'allume mon téléphone. PTDR, euh. Fais TDR t'es hein Ah ils ont skip Je <rire> suis mort Ça va Très bien T'aimes <rire> T'es tout pas, meurs pas, je veux pas être responsable d'un truc là. Ça va tranquille <rire> Toi tu fumes Non. Oh, tu es malade Non, ouais. Ah bah voilà je savais que j'allais finir voilà. par trouver la solution. <rire> ça, ça va tu... bien Bah écoute ça va nickel. Tu fais quoi dans la vie euh, Maroc. Ok ok. Et... Euh France. Tu as déjà de... De visité le Maroc Jamais jamais. T'as des trucs jamais. à me recommander ou à m'expliquer Bienvenue. Merci. Je suis là. Dis-moi quels sont les trucs le plus important à visiter et le jour où j'irai au Maroc promis je garde cet extrait et j'irai voir ce que tu me dis. Le que c'est un bon plat, Ouais. Cas. On prend ce qu'est le bon plat euh, En France, sur les bons plats Après dans les traditionnels, c'est plus ouais, des viennoiseries genre euh, chocolatine Croissant, baguettes, le vin, la charcuterie Les euh, crêpes les, les frites aussi, oui, c'est ça Les crêpes Ah, les crêpes, oui, les crêpes bretonnes, ça c'est en Bretagne, ouais oh, oh, ouais Oui, tu connais ça, t'as l'air de connaître <rire> <rire> Là, c'était le péché mignon, genre, oh, ouais, j'adore ça <rire> C'est ton nom, Lucas Ouais, et toi, c'était quoi Soufien Ok. Et du coup, une dernière dédicace à lâcher au Maroc Oui, avec plaisir. Vas-y, vas-y. Du coup, si tu devais nous donner, comme tu m'as dit, les trois choses à faire au Maroc, donc il y a goûter le couscous. Oui. Et il y a quoi d'autre sur les deux gros? ouais. Oui. Répète avec moi. Vas-y, vas-y. Tajin. Tanjia marakchia. marakchia Bravo. <rire> Tanjia Marakchia Tanjia Marakchia Ça veut dire quoi C'est Ah d'accord ok bah je vais mettre une image comme ça qui s'affiche juste maintenant ça marche bon bah merci oui. beaucoup en tout cas Sofiane pour tous tes conseils oui, et euh, je retiens la tout ça A la prochaine <rire> <rire> <rire> Oh <rire> Oh c'est un youtubeur Oh c'est un youtubeur et vous pour avez pour pas cours pas là le prof il arrive pas il a... Le prof il, il, pas il est pas là, pas là. Et du coup, vous avez deux heures sans rien faire, et vous êtes vas-y on sais va se sur C'est ça, exactement. Du coup, on est sur Omegle. Et <rire> juste avant, on vient de voir <rire> un coup. Ah, d'accord, ok, ouais, je comprends. Ouais. Ouais, ouais, il y a, veux, de... il y a de tout sur Omegle, c'est ça Mais il ouais. y a de tout, mais quand je dis tout, c'est tout. Ouais, c est c est tout, C'est pour ça qu'on peut pas, pas faire du au en live sur Twitch, bon, en, bah, en tout cas, t'es grave cool parce que pour une fois, on tombe sur une bonne personne, pas des gens qui. Tu vois. Ouais, ouais, ouais c'est ça, ça, bah, ça. Tu euh, sais que moi, là, là c'est. pas euh... coca, cool, là, c'est dégueulasse. <rire> <rire> Tantôt Gérard, t'as pas besoin, là. C'est quoi, <rire> Je vous souhaite alors une bonne journée et on se retrouve dans la vidéo. Ouais, de merci à vous aussi. Bah, à toi aussi, merci à vous aussi. Ciao. Ciao. Bonjour. Ouais, l'homme sans visage. Ça va ça va. Bah écoute, on vient de copier ce qu'on a dit là, tu... c'est toi qui copie ou c'est moi qui copie Ah je crois qu'on euh, est connecté hein Tu fais quoi dans la vie Je travaille au McDonald's et toi Ok, moi je fais des vidéos YouTube Je veux bien ta chaîne carrément Ok, tu regardes un peu Mac et Carito Euh ouais, vite fait Bah c'est pas moi <rire> <rire> Ça m'aurait étonné ah ouais, moi c'est euh, Lucas Brasier. Lucas Brasier. quand je vais voir Oh c'est incroyable, GG mec bah merci, mec. Force à toi. Vas-y, je vais aller voir carrément ta petite chaîne. Hein. Ah, bah ça marche. Bah merci beaucoup du soutien, ah oui. en tout cas. Bah vas-y, pas de soucis, force à toi. Bah, passe un bon week-end et à très vite. A toi aussi, ciao ciao. Ciao ciao. Ça va, et là, est-ce que tu m'entends Là, je t'entends, mais oui, je suis ah, retombé si sur je toi, connais. je t'ai reconnu. Comment tu t'appelles Je m'appelle Lucas et toi Moi, c'est Eddy Salut, Eddy Ok, oui, oui, ok, ça me dit quelque chose. Attends, je branche juste mon, mon ordi avant qu'il s'éteigne. Vas-y, <rire> bah cours, cours RUN AWAY Eddy RUN AWAY <rire> On va pas encore se quitter une troisième fois Parce que moi j'habite Angers Ok oui la Redbox euh, évidemment J'ai vu Joyka il y a pas si longtemps complètement bourré dans les bars à Angers Mais euh, non là, si franchement Angers c'est sacré ville. Mais euh ouais mais les youtubeurs moi je me rappelle même à l'époque que je faisais des vidéos J'avais été à la Cavicon mmh. Et j'avais croisé Amixem aussi mais Amixem à l'époque c'était 300 000 abonnés Tu pouvais leur parler euh, par exemple Amixem à l'époque qui était personne en fait 300 ouais. 000 abonnés, c'était déjà énorme, mais, mais tu pouvais lui parler 20 minutes, quoi, on avait parlé longtemps avec lui. C'est le mec, est très simple. Puis moi, vu que je connaissais pas tout le monde, tu vois, euh, je me disais, le mec est normal, quoi. Enfin, je veux dire, euh, c'est un mec lambda, enfin c'est tous des mecs lambda, mais là, tu te disais, le mec, il a 300 000 abonnés. Bon, OK, c'est un chiffre, mais ne ouais. te pas compte, quoi. Bah, ouais, c'est énorme. Même là, bizarre. tu vois, moi, en termes de stats, là, j'ai actuellement 15 000 abonnés presque sur YouTube. Ouais, j'ai vu. Et j'ai... Euh... 200 à 300 000 personnes qui voient mes contenus tous les mois, mais qui ne sont pas ouais. abonnés, tu vois, via les shorts, etc. Ouais, et tout à l'heure, j'ai skip, etc., en passant sur des gens. Il y a un moment, je suis arrivé sur un gars, il m'a dit Oh, je te connais, je t'ai déjà vu passer dans mes shorts et tout. Enfin, c'est le pull rouge qu'il a reconnu, parce que je n'ai jamais ah, ouais. vu ce, oui, ce oui, truc oui. tu vois. Ouais, mais bah, oui, tu vois. Ça. Donc, tu... après, c'est ça, c'est que les gens, maintenant, ils regardent sans s'abonner. Même moi, des fois, ça m'arrive, je regarde une vidéo, je ne la... m'abonne pas ou je ne like pas. Tu mais tu vois, pour te dire à quel point, euh, parfois, on a l'impression d'avoir des petits chiffres, quand je le dis, tu vois, 13 ouais, 000, ouais, ouais, ouais. c'est pas énorme. Et pourtant, tu as des gens qui te reconnaissent. J'ai déjà arrivé, arrivé de croiser des gens dans la rue qui me reconnaissent et tout. Et tu vois, tu te dis, euh, ah quand même, ça. il y a pas ouais, que ce 15 000. Vrai. Il y a tout ce qu'il y a autour que les gens peuvent ouais. voir sur TikTok, Insta. Ouais, et puis quand tu seras au 1 million, euh, on fera un Omega et on retrouvera peut-être euh, ensemble du coup. <rire> bah si, ça part, ça serait beaucoup trop drôle en vrai. <rire> Allez. Ah, et bah, bah, passe tout. une bonne journée et à très vite, à mec. mec. Ciao. Salut, mec. Ciao. Ah mon guet, non je pense t'es pouvoir être avec les là. Avec les cas TV20 à admin. Et moi, j'ai une question à te poser. Vas-y. Il y a combien de personnes qui peuvent avoir le bidon euh, à la fois C'est pas... J'hésite entre deux ou trois, j'aurais dit deux. En fait, ça n'a rien à voir. Il peut, il, peut y avoir, euh, il peut y avoir tout le monde qui l'a et comme s'il peut y avoir personne. Du coup, c'est une question piège Ouais. Tu m'as troll Ouais. Je <rire> suis mort. <rire> Est-ce que tu as trois life hacks à m'apprendre pour que je sois meilleur sur Among Us Après le meeting, c'est bien de faire les tasks longues. Euh, par exemple, euh, quand euh, le scan, les, les astéroïdes, c'est bien de les faire juste après le buzzer. Comme ça, l'imposteur n'a pas le temps de te kill pendant euh, que tu fais une task one, tu vois Ah oui, très smart. Il n'y a smart. pas le cooldown quand tu es imposteur. Déjà, quand ça stack beaucoup. Euh, le meilleur kill à faire, c'est les kill light. Quand ça stack pas, le meilleur kill à faire, c'est par exemple, tu fais un sabotage light et tu kills la pre première personne qui vient light, tu ventes. Comme okay. ça, quand il y a une personne qui vient, on peut accuser n'importe qui comme il n'y a personne qui est euh, stack. quoi Et une, une troisième astuce, euh, c'est quand tu es à 7, tu kills quelqu'un à un endroit vraiment euh, Genre isolé personne va, va penser à aller chercher trouver là bas à un moment donné euh, tu mets réacteur comme ça les gens peuvent pas buzzer et tu campes là, là bas et les deux personnes qui arrivent quand vous serez 6 les deux personnes qui arrivent vous les kill et du coup ça fait deux, deux de de je te donne ton certificat à euh, mon US Pro Player ah bah merci bien joué bah du coup euh, bah, je vais te souhaite en tout cas une très bonne journée et euh, bah, merci pour euh... Ces souvenirs et toutes ces astuces que je vais pouvoir appliquer maintenant en jeu. Bah avec plaisir. À la prochaine. À la prochaine, tous. I can see that. Oh my god encore On se recroise c'est fou ça Oh décidément mais c'est fou On est fait pour se croiser et se recroiser Ben, bah, c'est sûr c'est sûr c'est incroyable quoi as Je me suis abonné depuis, à ta chaîne YouTube franchement euh, tu gères mon vieux Bah merci beaucoup en tout cas et du coup euh, t'as vu d'autres gens depuis euh, Ouais ouais j'ai croisé bon bah, malheureusement c'est sur Miguel, donc euh... Ouais t'as de tout quoi je sais, sais. Ouais. <rire> t'as de tout T'as des gens qui sont plutôt sympas qui partagent le, le, le mood et tout, tout Mais t'en as euh... ouais un peu spécial quand même Ouais je comprends je comprends bon. Oh bah bon courage pour trouver des gens normaux. Merci, ouais. à toi aussi frérot, porte ta bien. Merci. C'est donc la fin de cette vidéo, mes gueules, et je vais retirer tout ce tenu. Déjà, j'y vois beaucoup mieux. Ça fait bizarre de revoir les couleurs. Mais c'est sûr que c'est un contenu que je n'ai pas du tout l'habitude de faire sur ma chaîne YouTube. Mais c'est toujours pour rejoindre cette même idée que je partage avec vous au niveau des valeurs, c'est-à-dire le croyez en vous et oser. C'est sûr que je m'attendais pas à poster une vidéo comme ça. Euh, fond vert avec toute une tenue fond vert etc j'espère que ça vous aura plu en attendant n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait super plaisir ça soutient la chaîne et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo n'hésitez pas à me dire l'interaction que vous avez préférée dans l'espace commentaire on se dit à très vite, croyez en vous et osez, c'était Lucas Brasier